De ma tasse, aucune envie de me lever. La dune dans, dans les champs des souffliers, toute, toute la vie, je l'ai passé. Passe. Allez, passez! Je sais que j'ai fait que fait que les fleurs ma rose rose, c'est une rose ma rose. rose, c'est rose La vie ne peut pas, pas être donnée. J'ai rêvé, casse-la e la tienne. J'ai rêvé, ta main contre la, la mienne. J'ai rêvé, ta main contre la mienne. Je n'aurais pas dû veiller Tu te ne serais pas si beau. Tu ne serais, serais pas, pas évaporé. Alors je bois je vois la tasse à moitié. Je mange les vague à carburé. Entre deux, deux eaux. Deux eaux. Deux eaux. eaux. ¡Ey! Sí. Tu t'as rêvé dans mon âme Tu t'as rêvé dans mon âme Tu rêvé dans mon âme Alors, je prends la tasse J'attends que ça se, que passe. se passe Amis, qui comme je reste Je juste à ma place, place. Dans, dans la place. Tu es ma reine Tu es ma reine Tu es ma reine qui ne tient pas dans ma place Alors j'attends que ça se. Le fond de ma Aucune, Aucune envie de me lever, de me lever. La cune dans les champs des chants oubliés Toute, toute la, la nuit Toute, toute la, la nuit, nuit. Je l'ai passé à l'effacer Jusqu'à ce jour Une au une c'est une c'est une une euro, euro, euros, euro, non euro, euro, une zero une <rificateurHelp>